Bonjour les amis, je suis ici à la Laguna Tenerife. Donc la Laguna, qui est une très ancienne ville ici à Tenerife, ce fut à une époque la capitale même de, de Tenerife. On peut y trouver des très anciennes maisons du 16e, 17e, 18e siècle, dont beaucoup ont été rénovées. Donc si vous venez à Tenerife, je vous encourage à visiter la Laguna, c'est vraiment très très joli comme ville et c'est également une ville étudiante, il y a une université à La Laguna. Donc c'est un endroit vraiment très agréable pour y passer des soirées ou même des journées, venir vous promener. Donc je vous encourage à visiter La Laguna. Dans cette vidéo je voudrais vous reparler des points pivots dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Les points pivots que j'utilise depuis peu de temps mais que j'ai rajouté euh, dans ma formation au scalping dans la troisième partie euh, parce que vraiment c'est un indicateur que je vous recommande vraiment d'utiliser car il est suivi par beaucoup de traders, beaucoup de traders à travers le monde, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au moment où les marchés arrivent sur les points pivots eh bien il y a beaucoup de traders qui vont euh, jouer ces points pivots, c'est-à-dire qu'il va y avoir une réaction sur ce point pivot, le marché va souvent se retourner, parfois il va dépasser mais très souvent il va se retourner et alors c'est l'opportunité donc pour se positionner, pour prendre des trades que ce soit en scalping ou parfois lorsque c'est un retournement assez important et eh bien vous avez euh, donc des, des, des trades qui peuvent euh, vraiment être très intéressants, vous pouvez gagner en quelques minutes, quelques centaines d'euros relativement facilement si vous placez donc ces points pivots euh, sur vos graphiques. Donc euh, je vous encourage à les utiliser, bon, je trade de plus en plus sur le DAX actuellement et euh, c'est vraiment euh, très intéressant de trader avec les points pivots sur le DAX parce que euh, vous avez donc ces réactions qui sont quasi euh, à chaque point pivot donc, euh, donc vous avez vraiment les opportunités. non seulement parce que le marché est attiré par ces points pivots, par ces, ces niveaux, que ce soit à la baisse ou à la hausse, mais également parce qu'il y a souvent des réactions donc, sur ces points pivots. Donc vous arrivez à avoir euh, des, des opportunités en grand nombre lorsque vous faites du scalping, que vous tradez à, donc, sur des, des très petites unités de temps comme je le fais. Donc moi je trade en 50 ticks et en 100 ticks sur, sur le DAX avec la plateforme ProRealTime, et donc vous verrez donc, euh, ces réactions euh, très très très fréquentes sur le point pivot. Donc je dirais que c'est un indicateur quasiment indispensable si vous voulez euh, trader euh, donc, de manière efficace en scalping. Donc Tout ça je l'explique dans ma formation au scalping, donc je vous mets ici au-dessus un lien vers mes formations si vous êtes intéressé. Donc ma formation au scalping elle est composée actuellement de trois parties donc 1, 2 et 3, donc sur la 1 et 2 je trade euh, principalement l'euro dollar donc le forex sur, euh, donc sur MT4 et dans la 3 je trade sur ProRealTime euh, les indices donc euh, vous verrez que vous avez le choix entre ces deux plateformes et je dirais que la partie 3 est un petit peu plus, plus évoluée, plus faite pour euh, un trader expérimenté mais bien sûr vous avez euh, tout le choix de, de, de continuer à trader sur MT4 si vous suivez la formation 1 et 2. Et bien sûr, dans la 3, je vous donne encore euh, euh, des informations supplémentaires pour améliorer votre, euh, votre technique euh, de scalping et arriver à avoir des résultats de l'ordre de 95% à 100% donc quotidiennement euh, en tradant en scalping. Voilà, donc euh, je voulais insister sur, euh, sur les points pivots parce que c'est vraiment un indicateur que vous devez euh, utiliser et vous, vous serez certainement très satisfait de rajouter euh, cet indicateur. Voilà je vous dis euh, à très bientôt, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et eh bien c'est le moment, ici en dessous vous trouverez donc euh, un lien pour vous abonner à ma chaîne YouTube et euh, également si vous cliquez sur la petite cloche vous serez avisé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. À bientôt, au revoir.